Le matin, le vent d'est-sud-est se lève sur l'îlot Wuhan, lieu de compte favori des tortues. Thank you. Sur le platier de la côte sous le vent, des picots, des poissons papillots, des chromis, des cochers évoluent dans la forêt de corail. Une petite tortue à grosse tête se laisse approcher. Le vent s'intensifiant, nous mettons le cap sur l'îlot talé aménagé pour le campement nature. L'îlot possède de l'eau douce, ce qui est rare, car la plupart des îlots n'en ont pas. Du coup, c'est le grand confort. Nous nous régalons de pommes lianes. nourris à la noix de coco qui abonde, on la chair délicatement parfumée. Mais il nous faut rentrer sur Melonne et en fin d'après-midi, en 4-4, nous terminons notre journée par la face des bateaux tout au nord, au bout de la Calédonie, au bout du monde.